Donc, vous allez avoir une petite notification. Hop! Euh... Alors, une petite seconde. Parce que je ne sais pas. Comment euh... tournez-vous? Entendez-vous toujours euh, je vous entends. J'entendais une petite musique d'attente. Ouais. Euh... Bah oui. Alors mmh. je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai un problème. Merci euh, à vous d'avoir euh, accepté de participer donc à, à cette étude euh, aujourd'hui. Euh, donc je m'appelle Virginie Nicolet, Je travaille aujourd'hui pour le compte de ZS Associates, qui est un cabinet euh, d'études de marché indépendant, euh, qui a été mandaté par un laboratoire pharmaceutique pour réaliser euh, cette étude sur le thème du lymphome diffus à grande cellule B. Alors cette euh, étude a pour objectif de recueillir votre point de vue. Elle n'a absolument aucune vocation commercial ou promotionnel. Et sachez que d'un point de vue personnel, je ne suis pas impliquée euh, ni dans les résultats de cette étude, ni dans les documents que je vais vous présenter. Donc vraiment, je vous invite à vous exprimer euh, librement. Sachez également que je permet d'enregistrer la conversation donc à des fins d'analyse exclusivement hein, ce qui euh, évite à notre client et euh, eh bien euh, enfin ce qui moi m'évite euh, de prendre des notes et ce qui permet à notre client et eh bien de pouvoir y revenir en mon rapport. Sachez également que nous avons un devoir de pharmacovigilance, donc si vous venez à mentionner certains événements indésirables pour certains un produit en particulier, eh bien je serais tenue euh, de faire un rapport aux autorités de pharmacovigilance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet euh... Non, non, non, il n'y a pas de souci. C'est 60 minutes, hein, c'est ça hein 60 minutes, bon. exactement. Okay. Ouais, D'accord, tout bien. à fait. Okay. Okay. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter très brièvement, Alors, surtout pas de nom de famille, pas de nom d'établissement, simplement confirmer votre spécialité et le type d'établissement dans lequel vous exercez. Euh, donc Moi, je suis hématologue, je travaille dans, dans un service d'hématologie clinique adulte et dans un milieu hospital universitaire, à mon sens, être un CHU. Euh, mmh. voilà, donc après dans le domaine de l'hématologie moi je prends en charge majoritairement des patients avec des hémopathies malignes hein, à peu près 90% des patients sont ma responsabilité j'ai deux thématiques d'intérêt particulier qui sont les néoplasies B de façon générale donc les lymphomes non hodgkiniens B euh, avec un focus sur le lymphome Bdifa grande cellule le lymphome du manteau, le lymphome folliculaire euh, mmh. je traite aussi beaucoup de patients avec euh, un myélome multiple. Hein. Euh, mon compte est un centre de greffe, je ne sais pas si ça vous intéresse. On, fait après, aussi on, va, y, on va y revenir, euh, on va y okay. revenir euh, après. D'abord, euh, ne m'en veuillez pas non plus si de temps en temps vous avez l'impression que je vous coupe. Alors déjà on a un petit décalage de ligne, ça c'est Zoom qui fait ça. Mais c'est surtout qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Euh, donc okay. déjà que je vous ai euh, posé un lapin cet après-midi, euh, <rire> je ne voudrais pas en plus déborder de votre temps. Euh, <rire> Euh, Ensuite, je J'ai une réunion à 18h45 derrière. Il faut vraiment pas que je sois en retard. Il n'y a pas de souci. Il a pas hein. de souci. Vous, vous serez sorti. Vous serez sorti ouais. à l'heure. Euh, si on s'intéresse au, au quartier euh, dans l'infomilieu à grande cellule B, comment vous décririez votre expérience euh, bah après, donc, mon centre est un centre CartiCell, on est validé euh, Carti uh -huh. depuis euh, juillet 2018, euh, on a commencé par euh, certains essais cliniques évidemment, notamment on a, on a participé aux essais Zuma 1 et aux essais Juliette, donc avec LexiCell, euh, actuellement Yescarta et Tisacel qui est maintenant le Kimria, euh, uh -huh. et donc maintenant euh, bah, ces deux produits-là sont approuvés, remboursés, donc ça fait partie maintenant un petit peu de la pratique euh, assez standard, assez courante. Euh, mm -hmm. Donc voilà, c'est donc rentré maintenant un petit peu dans les, dans les algorithmes de traitement pour les patients en rechute réfractaire à partir de trois lignes, trois lignes thérapeutiques. Après, il y a beaucoup d'autres parties qui sont en cours de développement, j'imagine comment on va parler après. Ok, d'accord. Alors, je vais démarrer mon partage d'écran. Euh, D'abord, je vais vous demander de lire le petit, la petite déclaration qui vient de s'afficher sur votre écran, Donc confirmer si euh, vous êtes d'accord avec eh bien, cette déclaration. Euh, oui, oui, je suis d'accord. Oui, ok, très bien. Euh, alors, pour euh, la suite de la discussion, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse sur les six derniers mois. Au nombre de patients atteints dans diffus à grande cellule B que vous avez personnellement traités, et on a fait le distinguo entre les patients euh, en deuxième ligne de traitement et les patients en troisième ligne ou plus. Et quand j'ai traité, c'est tout type de stratégie thérapeutique confondue. Hein. Mmh. Euh, bah écoutez, sur les six derniers mois, deuxième ligne, ça va être un peu approximatif mais je mettrai à peu près 14 mmh. patients et troisième ligne et au-delà, euh, à peu près, mettez euh, 18. 18, ok. On va s'intéresser euh, aujourd'hui spécifiquement à ces patients de deuxième ligne et plus. Dans un premier temps, on va s'intéresser d'ailleurs même plus spécifiquement aux patients de deuxième